Bienvenue sur cette review du coup du premier épisode de Hell's Paradise qui était vraiment excellent en vrai j'ai l'impression là on arrive sur un banger Ça a l'air grave bien déjà pour parler de l'animation comme je l'ai dit on a vu par exemple le moment avec les fleurs avec les flammes, avec les déjà les personnages en plus, la façon dont ils sont faits, les jeux de couleurs aussi, la nuit qu'on voit avec la lumière et tout, vraiment c'est magnifique. Mais en tout cas au début de cet épisode on nous introduit Gabimaru, Gabimaru qui arrive pas à mourir et il m'a fait penser à Kaido en vrai avec la façon dont il a été introduit. Tu vois c'est un mec, peu importe comment on va, on va l'attaquer, avec des lances, avec des épées, avec, enfin en le brûlant, et ben, il arrive pas à mourir tu vois comme Kaido. Et après son introduction on a vu l'opening et j'étais choqué de la beauté parce que franchement c'était tellement beau. Quand on a vu les flammes avec le texte, on a vu les fleurs, vraiment j'étais subjugé par la beauté et je m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau parce que en vrai vu que c'est Mappa on, on peut être un peu sceptique en fait c'est un grand studio et ils ont plusieurs staff tu vois Il y a, je crois ils ont à peu près 200 employés ou un truc comme ça donc tu vois il peut avoir différentes directions artistiques, mais là quand même, je trouvais que c'était vraiment beau, hein, c'était vraiment bien réalisé. Et je pense que si ils nous font quelque chose comme ça pour tout l'anime, vraiment, on est entre de bonnes mains. Là, vraiment, Hell's Paradise, c'est entre de bonnes mains. Et je pense qu'on peut s'attendre à un vrai banger en termes d'animation, en termes d'histoire, parce que l'histoire et l'intrigue, elle a vraiment intéressante. Aussi, le personnage principal, qui a l'air ultra intéressant, ultra développé, très bien écrit. Et aussi, qui va permettre à l'œuvre d'avoir des côtés philosophiques, tu vois, sur le sens de la vie, sur l'amour, etc. Donc, je pense que tout ça, ça peut être vraiment intéressant. Et là, on a un peu tout ce qu'il faut pour avoir une... Masterclass en vrai hein, quand on y pense. Et même en plus je voyais les gens qui en parlent comme une masterclass. Tout le monde disait que c'est une œuvre qui est excellente. Donc là en vrai je m'attends quelque chose de bien. Et puis on verra par la suite hein, comment c'est. Et après l'opening, on a vu Gaby Maru dans une cellule. Et en fait, bah il était là parce que tu sais, il était condamné à mort. Donc entre les différentes tentatives pour le tuer, il le laissait dans une cellule. Et il y avait une meuf euh, qui s'appelle Sagiri qui est en train de l'interroger. Et en gros, elle a expliqué que comme les différents ninjas de son village, il a subi un entraînement qui est vraiment dur. Et carrément, il y a plein de gens qui mouraient après cet entraînement. Mais lui il a survécu et carrément il maîtrisait le ninjutsu. Et quand j'ai vu ça, ça m'a surpris parce que je me suis dit que tu sais avant je pensais que c'était un animé avec des samouraïs en plus avec l'air edo et tout mais quand même plutôt réaliste alors que là on voit du ninjutsu et on voit qu'il y a différentes techniques ninja du coup ça pourrait être intéressant parce que en plus comme on a vu dans le trailer il y avait des espèces de créatures tu sais des, des créatures un peu fantastiques et tout je me dis que là si jamais du coup on voit des créatures comme ça c'est que aussi pour le ninjutsu il n'y a pas que les techniques de feu qu'on voyait mais il y en a aussi d'autres et en plus d'ailleurs on voyait dans le trailer un mec avec les cheveux jaunes et tout je me dis lui il y a moyen il fait des techniques électriques donc en vrai je pressais de voir euh, comment ça va être pour les ninjutsu et comment ça va être développé pour le système de pouvoir et tout. Et franchement, ça m'a l'air vraiment intéressant tout ça. Et le lendemain, on a vu qu'ils ont essayé de le brûler pour le tuer. Parce que avec les armes, ça marchait pas. Donc il voulait le brûler. Et on a vu carrément son regard à travers les flammes. Et là, on a... franchement, en plus, c'était magnifique. Les flammes, comme je disais tout à l'heure, elles étaient trop belles. Et du coup, le soir, dans sa cellule, il racontait son passé. Et il avait dit que ses parents, ils étaient morts. Et ils ont peut-être été tués par le chef du village, mais ils s'en fout Donc déjà, là, on voit le tempérament du personnage. On voit que c'est un personnage un peu... Il s'en fout de tout, tu vois. Et Gabimaru, du coup, il avait dit qu'il a aucun rêve. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se contente de tuer Cibles, donc là, quand même, on voit que on n'est pas dans Naruto. Hein. C'est pas euh, Naruto qui veut devenir Okage avec le ninjutsu, tout ça. Non, non, ça n'a rien à voir. Là, c'est un personnage qui limite il a subi son destin, tu vois. C'est différent, par exemple. Tu vois, les héros de shonen ils ont tous un objectif qui est louable. Il y en a un qui veut devenir roi des pirates, l'autre il veut devenir Okage et Denji, lui, par exemple, il veut toucher les seins d'une meuf. Donc, tu vois, ça, par exemple, c'est un peu, un peu pour euh, comment dire, pour faire euh, un manga qui est parodique du shonen classique, du shonen Neketsu, et eh ben j'ai l'impression que ce sera pareil avec else Paradise. Ça veut un peu parodier le shonen classique. Et en vrai, je pense que ça pourrait être bien de, de voir ça. Et surtout, pas comme ce à quoi on s'attend. Pas genre, tu vois, avec le pouvoir de l'amitié, l'autre il, il va pouvoir venir au dernier moment pour sauver son akama face aux méchants. Tu vois, j'ai l'impression que là, ce sera une œuvre qui est beaucoup plus complexe que ça. Et vraiment, ça, ça pourrait être très intéressant. Et Gabimaru, il a raconté que là, il est condamné à mort parce qu'il s'est fait choper, vu qu'il voulait s'échapper de son village. Mais en fait, le truc, c'est que lui, se voit, il est tellement fort. Qu'il se disait, bon en vrai il peut s'échapper, qui va faire quoi dans tous les cas. Donc euh, carrément après on a vu qu'il était au courant qu'il allait se faire piéger mais il s'est laissé faire. Et du coup on a vu le lendemain cette fois ils ont essayé de le tuer avec des bœufs. Donc deux bœufs qui tirent sur ses jambes. Parce qu'ils avaient dit le maximum qu'un humain peut supporter c'est une force de traction de 500 kg. Et du coup là les deux bœufs ça va faire 950. Et quand même lui il a réussi à supporter. Et on a vu qu'il a résisté tu vois c'est pas comme l'autre fois avec le katana où oh non j'ai pas réussi à mourir. Là quand même il a résisté. Et, euh, et au final ça décrédibilise un peu euh, ce côté euh, j'arrive pas à mourir tu vois Et après on a vu sa guéri la nuit avec un mec Et le mec il lui avait dit qu'elle devrait un peu éviter de, de rester proche de Gabimaru Parce qu'il est dangereux Et en réalité enfin, lui il disait qu'il a bu l'élixir d'immortalité Comme les gens de son village Sauf que non en vrai vu que on a vu qu'avec les bœufs Il avait il avait résisté pour pas mourir Ça veut dire qu'il l'a pas bu Mais par contre peut-être que les gens de son village Parce que en plus son village il est réputé comme euh, Il y a des gens qui sont forts dedans et tout Peut-être que eux ils ont bu cet élixir d'immortalité et donc ils pensent que Gaby Moro il est comme eux Et après ça on le voyait la nuit tout seul qui est en train de repenser à ce qu'il disait avant Quand il disait qu'il n'arrive pas à mourir et tout mais il résistait Donc enfin lui lui même il s'est dit qu'il résiste et en réalité il se ment à lui même En plus on a revu du coup la première scène avec le mec qui devait l'exécuter avec le katana C'est lui qui a résisté et qui a contracté pour pas mourir Donc tu vois ça perd ce côté euh, j'arrive pas à mourir et tout Et au final avec sa guérie il a pu trouver un sens à sa vie et Gabi Moro, il s'est dit, c'est bon, c'est la dernière fois, demain, il va se laisser mourir. Et on a vu le lendemain, quand il s'est essayé de le tuer, du coup, avec de l'huile et du feu, encore une fois, il s'est pas laissé mourir. Et donc, lui-même, il se posait la question, pourquoi est-ce qu'il résiste Qu'est-ce qui fait que il... Il veut pas mourir parce qu'il avait une volonté en lui qui fait qu'il voulait pas mourir. Et la raison de tout ça, Sagiri, elle lui expliquait juste après. Donc, ils ont ramené Gabimaru, euh, encore une fois, dans une pièce pour qu'il se fasse exécuter. Car moi, lui, il en avait marre, tu sais. Il... il voulait faire le mec un peu Oh, ça y est, j'en ai marre, j'arrive pas à mourir. Vous faites que d'essayer des tentatives, mais tout le temps, ça floppe, ça marche jamais. T'sais, il avait un peu ce, ce côté provocateur. Euh, en mode, vous êtes trop nul, vous arrivez pas à me tuer. Sauf que là, ils l'ont ramené pour que Sagiri, elle le tue. Et là, il y avait du challenge parce que lui, il s'est vu carrément mort. Tu sais, quand, il... quand elle était face à lui. Il s'est imaginé mort et tout, car il a touché sa gorge parce que bah, il avait peur de mourir en réalité. Et là, je me suis dit, ah il y a du challenge. Parce que si vraiment, là, il avait peur de mourir, c'est qu'il y a un obstacle face à lui qui est, qui est puissant. En enfin, face, si il y a un adversaire qui est puissant. Et vraiment, là, je me suis dit, c'est bon, il y aura de l'attention. Il y aura enfin des enjeux, tu vois. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'enjeu vu qu'il savait qu'il allait pas mourir. Sauf que là, avec sa guérie, il se voyait mort. Bah, il, il, veut pas il meurt pas quoi Il refuse de mourir et il esquive donc ça montre que du coup Il a pas accepté la mort du coup Gabimaro il a pris Un katana à un mec et il a combattu Sagiri. Et là on voyait que ce combat il était un peu tendu Et pendant ce combat elle lui a expliqué que en fait Sa raison de vivre c'est sa femme puisque lui Il lui expliquait son passé et elle Elle faisait, euh, elle menait son enquête et Elle lui a dit que c'est ça et lui il réfléchissait Et au final il a accepté qu'en réalité Oui c'est sa femme elle lui a proposé qu'il soit Gracié et que carrément il soit protégé par le shogunat Et tous ces crimes du passé on les oublie Par contre la condition c'est qu'il Là est dans l'au-delà Et donc lui pour lui l'au-delà c'est mourir tu vois il, il disait carrément est-ce qu'il doit mourir Elle lui dit que non Et là elle a commencé à nous expliquer comment fonctionne l'univers du manga Et ces moments j'aime trop Et j'aime trop qu'on nous explique comment le, le world building du manga Comment ça fonctionne Et donc ça guirait à l'expliquer que le monde de l'au-delà c'est une terre fertile Où il y a la paix tu vois ils sont tranquilles Avec le chant des oiseaux et tout Et c'est comme dans les légendes quand on décrit le paradis Et du coup ça explique le nom de ce manga Parce que ça s'appelle Hell's Paradise Donc Hell's tu vois c'est c'est euh, l'enfer Paradise le paradis le paradis de l'enfer, enfin tu vois, je ne pas trop ce que c'est, et là donc on commence à nous expliquer le, la raison de, du nom de ce manga, et je pense qu'on le saura plus en profondeur, enfin on comprendra mieux ça, quand, bah, quand ils iront sur l'île, tu vois, parce que carrément elle lui a dit de venir sur l'île avec d'autres condamnés, pour qu'ils puissent trouver l'élixir d'immortalité, vu que lui c'est un mec puissant, parce que tous ceux qui sont partis, ils sont revenus morts, et on voyait avec les fleurs et tout... Que, tu vois c'est spécial et je pense que c'est pour ça aussi quand on voit qu'ils sont morts à cause des fleurs et que sur leur cadavre il y avait plein de fleurs Tu vois c'est un côté euh, comment dire je sais pas comment expliquer mais vous voyez des fois il y a des trucs ils sont ultra beaux mais pourtant ils sont ultra dangereux Un peu comme par exemple l'Isée dans Tokyo Ghoul tu vois c'est en plus on la voyait au début du manga elle est belle et tout carrément le personnage principal Kaneki il l'aimait bien fait il trouvait qu'elle était belle au final on voit qu'elle cache sa vraie nature et c'est une ghoul qui, qui mange des humains tout ça Donc tu vois c'est un peu ce côté qu'on voit où les paysages ils sont magnifiques, les gens ils ont envie de venir parce qu'ils se doutent de rien, et au final quand ils arrivent, c'est le paradis, enfin c'est l'enfer mais du paradis, enfin du coup oui, je pense que c'est pour ça le titre en vrai, hein. c'est que les gens ils meurent là-bas et qu'il y a une apparence de paradis, mais en réalité c'est un enfer pour les humains. Et ça guérit pour le convaincre, elle lui a dit qu'après ça il pourrait vivre avec sa femme en paix, puisque maintenant il sait que sa raison de vivre c'est sa femme, si en plus plus tard du coup il pourrait, ça lui permettrait de vivre en paix, puisque il serait protégé par le shogunat et tout, et il serait plus coursé, il serait plus condamné à mort, il serait tranquille donc, tu vois, c'était la raison pour le convaincre. Et après ça, on voyait qu'il y avait le mec là qui voulait le tuer depuis tout ce temps. En plus, tout le temps, il est sur les côtes de Gabi Maru. Tout le temps, il veut, il veut le tuer. En fait, c'est un peu, je crois, celui qui, qui organise la, la mise à mort de Gabi Maru. Et ben bah, lui, il avait dit que non, il ne va pas aller sur l'île. Il faut quand même le tuer. Et donc, on a vu sa qui était contre ça. Et s'est mis en garde. Et tu sais, il a dit aux différents soldats d'y aller. Mais oh, clairement, là, il ne il pouvait rien faire. Puisqu'il y a sa et Gabi Maru, qui était contre ses soldats, et là en plus on a vu Gabimaru il a fait une technique de ninjutsu C'était trop beau, on a vu les flammes Un peu violette, rouge, orange C'était tellement beau franchement avec les couleurs Il les a tous battus d'un coup, et donc on a pu voir sa première technique De ninjutsu, comme en plus elle voulait voir sa guérie Elle insistait pour le voir, et au final Maintenant elle l'a vu, et franchement Ça va qu'il est grave puissant, et vraiment je suis pressé de voir plus tard L'exploitation de ses pouvoirs, parce que pour moi ça peut être intéressant De voir un truc un peu comme Naruto Le ninjutsu, mais sous un aspect différent Parce qu'à mon avis c'est pas pareil, tu vois C'est pas, euh... bah, pas des techniques avec des moudras. Tout ça, à mon avis, c'est un truc différent. Et après ce combat, quand ils les ont tous vaincus, ils allaient partir sur l'île. Et du coup, il y avait d'autres condamnés qui allaient venir pour les rejoindre, tu vois, pour lancer cette, euh, cette mission, on peut dire, ouais, cette mission. Et je me dis, en vrai, ça pourrait être ultra intéressant de voir la relation entre Gabi Maru et les différents condamnés, tu vois. Parce que lui, il est condamné, sauf que, en réalité, il est ultra fort. Et s'il veut, carrément, il pourrait partir, il pourrait se barrer. Mais tu sais, c'est un peu parce qu'il hum, ne trouve pas vraiment de raison de vivre. Enfin, il était un peu hésitant. Sauf que maintenant, il l'a trouvé. Et je me demande comment ça va être avec euh, sa relation avec les autres. Et en plus, on a vu dans le trailer qu'il y avait différentes personnes. Est-ce que c'est eux les autres condamnés Ou alors c'est des gens qui vont trouver. Dans le. Bah, sur l'île, tu vois. Ou alors, c'est les gens de son village. Tu vois, je me pose plein de questions. Et déjà, en plus, le, le MC, le personnage principal, il est ultra intéressant. Donc, là, à mon avis, on a un banger en approche, vraiment. Je vais, je vais suivre ça de près chaque semaine. Et du coup, je vous propose la revue du deuxième épisode juste ici. Moi, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite.